Bonjour à tous, nous sommes le 10 janvier 2021, euh, excusez-moi, j'ai euh, attrapé une, un petit rhume, euh, donc euh, bon, je suis pas sur le dos du tout, mais euh, disons que euh, j'ai eu un peu euh, de mal à m'en remettre, mais Inquiétez-vous pas, c'est pas le coronavirus, c'est un petit rhume parce que je suis allé un petit peu trop à l'extérieur. Euh, euh, je suis resté longtemps à l'extérieur, je me suis fait, je me fais des petits peu de temps ci et euh, euh, quelques travaux à l'extérieur. Donc euh, c'est tout simplement à cause de ça, c'est pour ça que j'ai les yeux un peu euh, amochés ce matin. Mais c'est pas grave, on continue. Euh, je voulais vous parler justement de ce qui s'est passé euh, la semaine dernière, euh, ben depuis deux semaines euh, et surtout euh, les troubles aux États-Unis et euh, l'élection de Joe Biden. Euh, dans le fond, euh, ce qui s'est passé tout simplement au niveau de cette euh, euh, élection-là, c'est arrivé le tour novembre et on a eu la confirmation, on a eu l'invasion euh, dans le capital, dans le capital, excusez, et euh, les médias euh, se sont pris euh, très très fortement aux partisans de Donald Trump. Et euh, de de toute façon, euh, le plan était là et euh, peu importe euh, ce qui est arrivé parce que dans le fond, il euh, y a des policiers qui avaient l'air à laisser entrer euh, les manifestants, mais peu importe, euh, je ne veux pas embarquer là-dedans. Euh, Peut-être vous parler encore une fois du plan euh, global, dans le fond, euh, tout est calculé, euh, euh, ça fait longtemps que c'est préparé. Hier, j'ai eu une petite alerte euh, sur mon téléphone euh, parce qu'on commençait notre confinement, euh, on se trouve être confiné de... Euh, c'est bien, dans le fond, c'est vraiment... Euh, on n'a pas le droit de se déplacer de 20 heures. à à 5 heures du matin. Euh, donc, on se trouve être euh, comme des prisonniers de, de notre liberté euh, encore plus fort, hein, plus fortement, euh, dû au fait qu'on dit que le coronavirus s'amplifie, tout ça. Euh. Euh, donc, on est en train de détruire littéralement l'économie euh, de ce qui restait. Eh bien, là, c'est le coup final. Je lisais, euh, ben j'écoutais Gregory Menarino ce qu'il disait, puis c'est ce que je pense aussi, c'est que dans le fond euh, tout ce qu'on vit en ce moment c'est calculé depuis très très longtemps. Euh, ça fait partie du plan, du grand reset. Ils enlèveront ma vidéo, bon dans le fond euh, ça me dérange, ça me dérange pas. Je disais peut-être que j'aurais pu l'occasion de vous parler, mais ils enlèveront cette vidéo là, je vais vous vider mon cœur tout simplement. Je pense que c'est le plan justement qui se déroule à merveille. On est en train de de biffer tous ceux qui sont contre le discours officiel, donc on enlève les vidéos littéralement, et même on peut faire tomber la, le, le, le site parler, euh, parler.com, euh, où on avait une liberté d'expression, ça se être Amazon qui héberge, euh, ben héberge, c'est le cloud euh, qui héberge ce site-là, qui était euh, quand même, euh, qui devait remplacer euh, en partie, en tout cas, euh, beaucoup de personnes qui peuvent s'exprimer, mais on arrête ça, on a biffé tous les comptes de ceux qui sont contre le discours officiel. Et plus loin que ça, je vous dis que de toute façon, les démocrates remportaient la victoire en Georgie, peu importe ce qui arrivait, c'était le plan. Et de toute façon, on aurait placé un singe au lieu de Joe Biden et la victoire aurait été remportée même pour les démocrates. On a pris un pion dans le fond et on sait très très bien que Joe Biden fera pas long feu, donc c'est Kamala Harris qui va prendre la place. Et lorsque j'écoutais ce que Gregory Menarino disait, c'était quand même intéressant. Et parce Peut-être pour euh, se souvenir euh, ce qui est arrivé, puis euh, pendant la, la campagne de Donald Trump, peut-être ça, peut-être ça met les choses en perspective. C'est plus haut que ça. Dans, dans le fond, c'est vraiment plus haut que tout simplement l'élection américaine. Euh, c'est le plan euh, par euh, les banques, la banque centrale euh, de la planète qui s'appelle la Federal Reserve et c'est elle qui contrôle le monde littéralement. Elle émet des dollars, dollars américains qui est là en place, je vous le dis souvent, depuis euh, les accords de Bretton Woods, et le dollar américain en n'étant plus adossé à rien, euh, pas, pas d'or qui supporte le dollar américain, on peut en imprimer comme on veut et c'est ce qu'on fait. Donc, euh, Grégory Menarino rappelait et je me souvenais pas beaucoup, mais c'était quand même un bon souvenir. Avant l'élection de Trump en 2016, Trump lui-même disait que le système était pourri, que les banques, la banque centrale contrôlait le monde, que la dette était effrayante, qu'il fallait faire quelque chose, que l'or était la seule valeur refuge et sous son règne. Et euh, je je l'ai constaté. l'or oui, a monté comme les autres actifs, mais l'or se fait littéralement matra matra matraquer, surtout euh, vendredi. Donc, euh, non. Euh, euh, même sous l'égide de, de Trump, euh, euh, on a eu vraiment un système qui est euh, qui s'est vraiment soumis au, à la volonté des banques centrales. Euh, et le dollar est encore plus faible qu'avant. C'était la volonté de Trump. La Banque centrale disait non, elle voulait augmenter les taux, mais dans le fond, le plan était là. Et en ce moment, ce qu'on vit, est-ce que c'est une perte de contrôle des banques centrales ou c'est planifié? Je ne sais pas. ce que Gregory Manarino, lui, dit que c'est planifié depuis longtemps que les banques centrales agissent de cette manière-là pour contrôler la planète, être l'acheteur et le vendeur de tout? Euh, moi, je ne sais pas si c'est contrôlé ou si c'est une perte de contrôle, tout simplement. Euh, peut-être j'aurais tendance à croire que c'est une perte de contrôle euh, et le grand reset, qu'on on essaie de nous endoctriner avec ça. On n'en parle plus en passant. Là. Donc le grand reset serait tout simplement la, peut-être justement de faire en sorte que les gouvernements, euh, surtout le gouvernement américain, mais c'est un peu partout sur la planète, euh, puissent prendre le contrôle de euh, contrôle des individus tout simplement et euh, euh, de cette manière-là, on se trouve à, à créer un système où les gouvernements gouvernement vont donner le salaire de base universel. Euh, on sait que la monnaie papier ça va disparaître. Euh, ça c'est même pour moi qui le dit. Euh, L'FMI le dit, le, la banque centrale le dit. Euh, plusieurs l'ont l'ont dit que le, le, le papier va disparaître. Donc ça va être toute la monnaie numérique contrôlable et euh, le Bitcoin qui explose littéralement. Eh bien le Bitcoin euh, sera pas la monnaie de base. C'est un, une monnaie privée et euh, est-ce qu'il va continuer à monter Je ne sais pas. Je, Écoute, écoutez, on est rendu à 40 000, là, on va aller voir ça tout à l'heure. Euh, bon, on va revenir à nos moutons. Vous parlez de ce contrôle-là et surtout le contrôle de ce qui est arrivé vendredi parce qu'on a littéralement massacré l'or et l'argent et vous l'avez constaté vous-même. Je suis resté bouche bée et les bourses continuent à monter d'une manière frénétique et on va aller voir ça. Euh, Qu'est-ce qui peut arriver Écoutez, les banques centrales injectent, injectent et ne cesseront pas d'injecter sous Joe Biden. Au contraire, elles vont continuer d'injecter et d'une manière massives. Elles vont injecter de la fausse monnaie encore dans le système. Je vous ai parlé la dernière fois de l'hyperinflation. C'est ce qui peut être la conséquence parce qu'on paralyse l'économie. L'économie, là, en ce moment, là, ce qui restait un un peu on parle pas des grandes... Des... Amazon va continuer à, à bosser sans difficulté euh, euh, parce que dans le fond, euh, ici, on je suis allé faire des commissions hein, encore et, et euh, on peut pas acheter ce qu'on veut, là, vraiment, vraiment pas, donc... Euh, mais du côté euh, d'Amazon, il n'y a aucun problème, on peut acheter ce qu'on veut, c'est livré à notre porte donc ça va continuer. Walmart a certaines restrictions dans ses magasins aussi. Euh, donc, c'est le... On est en train de détruire littéralement euh, les pauvres et la classe moyenne. Et ce que les gouvernements vont faire, c'est nous donner des miettes, et avec ça, on va se la fermer, on va apprendre à obéir. Dans le fond, euh, ils nous demandent seulement d'apprendre trois lettres. C'est pas compliqué. O-B-I. O-B-I. Point qu'on ne pose pas de questions, qu'on soit des bons citoyens tranquilles, euh, qui sont à, à leur place. On est allé de plus en plus loin, surtout au Québec. On est un, un état de dictature ici au Québec. Peu importe s'ils enlèvent mes vidéos, ça me dérange pas, je le dis. On est vraiment rendu un état de dictature au Québec. On, un couvre-feu de 20h à 5 heures. Euh, là, je suis correct, je peux sortir dehors, mais à partir de 20h. De toute façon, je ne suis pas quelqu'un qui me pousse tard, mais euh, c'est le principe, le principe. Et euh, on est euh, on isole on isole de plus en plus, euh, Biden lui avait dit que l'hiver serait sombre, et c'est encore plus sombre que ce qu'on pensait, cependant, hier, il y avait une très très belle journée ensoleillée, et donc, euh, euh, ils peuvent aller venir chercher ce qu'ils veulent, mais ils ne viendront pas chercher ce qui est entre mes deux oreilles. Donc, euh, c'est pour ça que je suis quand même quelqu'un qui demeure très très positif, mais complètement désillusionné excusez, des, des gouvernements, complètement, complètement euh, déconnecté de cette gouvernance dictatoriale qu'on vit ici au Québec. Euh, euh, c'est du jamais vu et j'aurais pas cru vivre ça de mon vivant. Euh, euh, donc, euh, et, et, et dans le fond, là, ce qui est encore plus troublant, c'est qu'on continue à s'attaquer à des petits magasins, euh, des petits magasins. Là, on va pouvoir ouvrir euh, les besoins essentiels euh, seulement, les épiceries, les pharmacies, euh, les magasins de euh, rénovation, ben, c'est certains matériaux qu'on va avoir le droit d'acheter. Euh, les boutiques, ça c'est terminé. Euh, pas de luxe, pas de, de produits qui pourraient nous faire plaisir. Euh, donc, euh, <rire> et si vous, la, vous avez besoin de peinture, vous pouvez l'acheter. Euh, vous irez la faire colorer dans deux, trois mois lorsque ça reviendra parce qu'on n'a pas le droit d'acheter de la peinture avec de la couleur dedans. Donc, euh, c'est ça. On vit notre dictature et c'est ce que je voulais euh, m'exprimer. Je le fais librement. Peu importe ce qui va arriver, je, je, non, je ne je, suis pas capable de me taire. Euh, euh, je trouve que les, les, les moyens qu'on prend, on aurait pu, on, aurait, on avait déjà la, les mesures de distanciation, on avait déjà les masques, on avait déjà plusieurs mesures qu'on était prêts à, à se soumettre et c'est ce que j'ai toujours, toujours fait. Mais là, le couvre-feu, je trouve qui passe à place et, et qui est vraiment qui manifeste une, une pression dictatoriale envers les citoyens et plus encore euh, c'est le principe de ne de plus se voir, plus se parler, c'est de vraiment euh, briser euh, tous nos sexes sociaux, c'est ce qu'on veut donc qu'on puisse pas communiquer ensemble et lorsqu'on regarde ça à travers de ce qui se passe aux États-Unis euh, au niveau de, ben, de Joe Biden qui, qui est élu, euh, il y en a encore qui disent que c'est Trump, que non, j écoutez, j peu importe, c'est pas important, comme je vous dis, c'est plus haut que ça, c'est la banque centrale, c'est les banques centrales, et c'est pas, euh, quelqu'un m'a dit, oh, c'est de l'économie, Non, non, non, non, l'économie nous concerne tous. L'économie nous concerne vraiment, vraiment tous, c'est la base de tous nos échanges et lorsqu'on brise ça, on se trouve à briser tout ce qui fait partie de notre vie. Et on va aller voir quelques graphiques, deux graphiques et en plus ensuite on va aller voir justement ce qui s'est se passé vendredi et les bulles qui sont un peu partout. Parce que dans le fond, c'est des bulles qui sont alimentées par la Fed et qui continuent à être alimentées l'hiver tout est fermé. En tout cas, jusqu'au. on l'a dit un mois ici au Québec, mais c'est plus long que ça. C'est tout l'hiver. Et euh, je vous rappelle encore le message de Christian Christia Milone ici au Canada, de son discours. Vous l'avez peut-être entendu. Je vous l'avais posté dans son intégralité. Qu'elle a dit au printemps, sa euh, pousse euh, elle vient d'une terre et on commence à avoir des, des, des champs qui euh, reverdissent. Euh, donc euh, peut-être c'était un message pour dire que au printemps, euh, tout va être fini. On va avoir euh, assis euh, pas mal de personnes euh, euh, qui vont avoir appris les trois lettres O, B, I. Et ensuite de tout ça, on va être capable de... Euh, vu qu'on est allé loin dans le contrôle, on va pouvoir remettre ces contrôles-là facilement quand qu on voudra. Donc il n'y aura pas de problème. Et on donnera des miettes aux personnes pour qu'ils puissent euh, être heureux de recevoir petite, euh, un petit montant, tandis que les entreprises vont continuer à dominer la planète et à, à, à nous contraindre d'exécuter de, euh, ce qu'on doit faire euh, pour euh, servir, parce qu'on est des serfs. Donc, euh, le premier graphique, ça se trouve euh, être euh, l'indice de Schiller, de, le ratio de Schiller. Euh, oui, on a dépassé euh, tout ce qui était... Euh, pas encore, pas en 2000. Donc, on n'a pas encore dépassé le ratio. Euh, c'est ça, ça se trouve être les... les... Euh, euh, euh, PE, le PE, les ratios. Euh, donc, on est rendu ici, mais il y a des ratios qui sont euh, euh, incommensurables. Ça se trouve être... Celui de Tesla, euh, c'est effrayant. On est au-dessus de 1000. Donc, <rire> c'est du jamais vu pour avoir une action qui si euphorique et qui ne rapportent pas la valeur qu'ils devraient rapporter, euh, dans le sens que c'est le, le, le, le, le fruit de leur travail de faire des voitures, parce que Tesla fabrique des voitures, eh bien on n'aura jamais le profit face à la valorisation de l'entreprise. Et donc, aussi, Elon Musk est devenu l'homme le plus riche de la planète en très peu de temps, dans le fond. On va regarder ça sur le graphique. C'est l'indice euh, PE ratio de Schiller. Euh, donc, on, <coughs> on continue allègrement à monter. On est dans zone rouge. On a dépassé le Black euh, Thursday de 1929. Euh, Black Monday, ça, c'était tout. C'était de la petite... Euh, le 87, là, c'était rien. Euh, 2000, regardez, on est allé très, très loin dans l'euphorie. Euh, donc, on aurait, selon le graphique de Schiller, même si on dit qu'on est dans zone dangereuse... <laughs> On pourrait continuer allègrement à monter à cause de, des banques centrales, tout simplement. Et c'est pas parce que les entreprises rapportent. Euh, on n'a même pas besoin d'apporter aucun sou euh, dans l'entreprise. On parle des grandes entreprises. On va être aidé par les gouvernements. Il n'y a aucun problème. Et vous montrez euh, l'euphorie en ce moment, le sentiment euphorique qui se trouve à envahir les bourses. Et euh, c'est du jamais vu. C'est du jamais, jamais vu. Euh, les marges, on a fait de l'achat sur marge euh, d'une manière euh, effrayante. Les États-Unis viennent de de, <coughs> de voter ben, à cause de, vous savez ce qui s'est passé, rien hein, qu'avant le, le, le 6 euh, janvier, le 2000 par euh, citoyen. Donc, ça va encore mettre de, de l'eau au moulin. Les dollars, euh, ben, la, la, la masse monétaire euh, américaine n'a jamais été si haute et continue d'une manière logarithmique son expansion. Et en plus, la, la monnaie ne tourne plus dans le système, en partie, en grosse partie, dû au fait qu'on paralyse littéralement l'économie. Donc, on est rendu là. Et euh, pour terminer, on voit très, on voit très, très bien qu'on est en période que C'est du jamais, jamais, jamais vu. Dans toute l'histoire de l'humanité, ben, de l'humanité dans le fond de des bourses euh, de, de, de du marché libre du capitalisme, parce que je dirais pas de l'humanité parce que des grandes civilisations sont montées et ont, ont connu des déclin Rome personne n'aurait cru que à Rome en 100 après Jésus-Christ euh, euh, 100 150 après Jésus-Christ que le déclin euh, serait si terrible la ville de Rome est passée de 1000 habitants euh, un million d'habitants excusez à Rome à à peu près euh, 14 000 ou 10 000. J'avais été voir une exposition là-dessus très intéressante. Donc, euh, oui, les déclins existent et Rome a tombé, comme les États-Unis peuvent tomber. Et pour terminer, on va regard regarder les graphiques. Je les ai mis un peu euh, euh, pour vous présenter le grand plan. Euh, dans le fond, ça se trouve être le Standard Poor's. Le, le grand euh, mégaphone... Euh, on a cassé ça, ah, voyez, oui, on s'en va à la hausse, on est rendu dans, encore dans des nouveaux records, on va probablement facilement aller aux 4000 points. Euh, le Dow Jones 31, on vise le 35 000, qu'on a dit. Donc, euh, on va aller aux 35 000 points, euh, euh, je suis presque sûr. Mais un jour, ça va tomber, c'est officiel, c'est la loi de la gravité boursière, euh, ça va tomber. Euh, mais on est dans des euphories comme on n'a jamais vu, et ça continue. Et pendant ce temps-là, malgré l'impression monétaire immense, on a vu vendredi l'or et l'argent se faire massacrer, et ce que je pense tout simplement, c'est de la manipulation euh, qui se poursuit. Parce que, comme vous le savez, euh, cette planète financière est manipulée carrément de A à Z, donc ils décident ce qu'ils veulent, ils impriment l'argent qu'ils veulent, ils l'injectent comme ils veulent, et l'or et l'argent est un désaveu euh, de leur système. Mais un jour, euh, il va falloir qu'il qu y ait des rendus, du, du, vraiment... Une une remise en question de ce qui arrive sur la planète, ça ne pourra pas durer. C'est un peu à cause de ça qu'on parle du Grand reset, qui est de la propagande, pour pouvoir continuer d'une certaine manière à, à nous imposer ce système-là. Et vous voyez, ça, c'est le Nasdaq, la bulle technologique du Nasdaq, le 28 février 2000, où on avait atteint euh, 5000 points. Ah, c'était effrayant! Et quand, lorsqu'on est descendu, puis tout ça, même ici, 2007, c'était rien le Nasdaq. Ce qu'on connaît aujourd'hui, c'était de la petite bière, comme on dit ici au Québec. <rire> on est en période euphorique au niveau du Nasdaq. Et même depuis le creux, regardez quest ce qu'on est allé chercher. Et ça continue d'une manière... Euh, c'est euh, exponentielle, C'est c'est fou. Et euh, je voudrais vous montrer, c'est sûr, le Bitcoin. <rire> regardez, ça c'est du très très long terme pour vous montrer comment, comment le Bitcoin... <rire> se comporte euh, C'est... Euh, c'est En tout cas, c'est euh, c'est ça. Est, on est on s'est rendu à 42 000. On va probablement avoir un pic comme ça là, ici. C'est exponentiel et d'habitude, ça finit par euh, une dégringolade. Mais euh, à long terme, euh, s'il y a des personnes qui continuent à intervenir dans le Bitcoin, on va peut-être avoir une correction très longue, comme on a connu ici. Mais... C'est ça. Le Bitcoin, l'Ethereum... Regardez, c'est... C'est c'est ça et euh, on va aller voir l'or et l'argent et pour vous parler que dans le fond euh, <coughs> l'or et l'argent euh, je vous euh, je vous dirai pas c'est sûr que je crois vraiment que l'or et l'argent sont manipulés euh, comme je vous dis c'est un désaveu de toute la classe dirigeante de de faire en sorte que de de faire en sorte oui parce que c'est eux qui dirigent et on sait que c'est Goldman Sachs qui manipule directement le prix de l'or et de l'argent et qui avait été même attrapé avec dû euh, euh, payer une lourde amende mais c'est pas grave euh, ça continue donc euh, l'or et l'argent on avait ici une possibilité de monter. Non, ça a été détruit euh, vendredi. Et là, on va comme euh, continuer probablement la consolidation. Euh, je ne sais pas jusqu'à quand. Et l'argent, qui se trouve être un, oui, un métal précieux, mais plus que ça, l'argent aussi est un métal industriel et un métal d'avenir pour euh, les nouvelles technologies qu'on veut avoir. Et, euh, mais ce qu'il a connu, dans le fond, vendredi, c'est ça, cette petite euh, correction-là. On est allé jusqu'ici. Mais sur le long terme... Euh, je regarde encore l'or et l'argent. Par contre, ça va être long. Ça va être long. C'est de la consolidation qui se poursuit. Et on attaque littéralement l'or et l'argent. Alors que tous les autres métaux continuent allègrement à monter. Euh, on va regarder ça rapidement. Puis on termine avec ça. Euh, le cuivre. Euh, nickel. Platine. Platine, on a eu un peu de... Le Brosse Camarade aussi, euh, vendredi, et le Palladium. Donc, euh, c'est ça, c'était en gros le... Ah, c'est la Platine, excusez, l'autre. Euh, palladium et Platine. Bon. En tout cas, c'est tout ça pour vous dire qu'on a eu quand même du Brosse Camarade pas mal vendredi au niveau de l'or et de l'argent. Euh, les bourses continuent à, à monter frénétiquement. Euh, je pense qu'il n'y a rien qui les arrête. Cet hiver, ça va être encore une montée à cause de la ban des banques centrales. Et euh, on va suivre ça pour vous. On va voir quest ce qui va se passer. Mais lorsqu'on regarde la situation, euh, euh, ils ont gagné. Ils ont créé tout simplement le, le scénario parfait pour destituer un président et euh, implanter une politique politique. Euh, euh, de dictature et euh, ça va continuer malheureusement euh, parce que dans le fond, euh, dans le fond on a créé ce, ce, cet environnement là et on empêche euh, toutes les personnes qui seraient euh, d'une manière ou d'une autre contre le système créé euh, de se taire. Donc euh, on vit ça et c'est triste.